Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon, et ça fait Gling Gling. Alors on va revenir du Pokémon Go, j'ai réussi à trouver euh, trois petites boîtes, j'en ai pris une Pikachu, une Ronflex, et euh, j'ai craqué surtout pour les volis. Donc ça commence à me garder que ça passe gling. Alors du coup, dedans, normalement, il y a un jeton, on m'a dit, et deux boosters, donc on va ouvrir ça, on va espérer choper au moins un métamorphe. Voilà, alors ceux qui ne savent pas, dedans, il y a des cartes métamorphes, où on peut tirer l'étiquette du dessus, et en fait, surprise, c'est un métamorphe. Donc on va voir, let's go alors par laquelle on commence par, Bah on va, on va terminer par la Pikachu, on va commencer par Alpha Famoso Ronflexo. Et let's go pour Alpha Famoso Ronflexo. Je ne sais même pas comment on dit Ronflex en anglais. Oh. Ah putain mais c'est trop bien Alors déjà je, me demande, je pense que oui mais tous les jetons à mon avis seront identiques. Ensuite on a euh... alors ah un Ronflex qui dort, c'est ce qu'il y a dessus la boîte. Je me demande si à la fin ça ne fait pas un puzzle parce que je vois, on a les mêmes fleurs, le même type de décor, etc. Est-ce qu'à la fin, on n'a pas un petit puzzle sans les atouts tous Les, les, surtout. Hop, un booster et le deuxième. Et. Ah, on a encore un truc. Un QR code pour Pokémon et pour le jeu JC. Alors, ça, c'est pour moi. <rire> Allez, on se voit les boosters sans plus tarder. On va espérer être lucky. Ok. c'est mal barré pour en avoir un. En bon état. Alors je sais pas si le truc c'est toujours le 1, 2, 3, 4 là. 2, 3. Ah ben voilà, comme ça on a la réponse. C'est toujours 4. Je crois que ça ne change jamais ça. On commence toujours avec le petit truc Vestar. Ça commence mal l'ouverture. L'incubateur d'œuf. Alors attendez, la mise au point. Voilà, on sera mieux comme ça avec une belle qualité. L'incubateur d'œuf. Un carabaf, L'évolution de carapuce, on ne vous apprend rien. Un solaroc. Un Carapuce, donc c'est cool, hein. le Carapuce, le Carapuce, il y a le tartan en plus ce serait le tiercé gagnant. Un Kenotor, on s'en fout, un Salamèche, un Meltan, un Capumen, et un Pikachu, euh, son Pokémon Go, comme ça, qui est assez cute. Et derrière nous avons un Sulfura en Ultra, je crois que ça s'appelle comme ça, ou en Secret, je sais plus. Je ne connais pas les raretés Pokémon. Mais déjà un petit Sulfura qui brille, c'est cool, une carte qui brille. On revient avec euh, l'Elfa Mosso, euh, carte qui brille. Allez on continue avec le deuxième booster de Ronflex. 1, 2, 3, 4. Ok, cette fois-ci on n'a pas le truc V. Et c'est parti, on commence avec une énergie combat. Capitaine d'équipe blanche. Un autre carabaf, on a déjà un premier doublon. Un R bizarre, donc j'imagine qu'il y a un but bizarre, forcément. Le Magicarp. Un Meltan. Encore. Un évoli Donc ça c'est cool. Hop, on l'ajoute à la collection parce que je collectionne les Evoli. Un Pikachu, on a déjà. <rire> un Pikachu aussi. Un carapuce. Et des du coup avec euh, la riverse chelou. Et, et, et encore. Non mais sérieusement, dans la même boîte de sulfura identique. Ça s'appelle pas la poisse, ça je n'y connais pas. Bon bah bon, on va continuer avec euh, le petito et volito. Allez, voli, porte-moi chance. Hop. Donc le jeton. La carte qui, qui est sympatoche. Et les boosters qui veulent pas venir. Et le truc Pokémon. Eh ben, déjà je suis dégoûté de Sulfura. Et voilà, reste là. Est-ce que ça vaut le coup du coup ces boîtes métalliques Moi j'ai toujours eu de la chance plus ou moins sur les tripacks, mais j'ai aucune idée si, euh, sur les, les métalliques box. Je sais pas comment ils appellent ça. Si euh, si je vais de chance ou pas pour l'instant, ça pue du cul. Alors une énergie feu. Un Xatu, l'évolution de Natus, si je ne dis pas de bêtises. Un Flagados, c'est absolument l'os. Un Celluroc, on a eu Solarock déjà, donc euh, on a les deux. Le Carapus, on... un Carapus, on a déjà un fois trois. Un Clenotor, mais non, pas un Un Meltan, non, mais Meltan, on l'a eu dans chaque booster. Un Pois Un Magikarp. Et, et, et la Reverse, c'est un Sulfura. Alors derrière, j'espère qu'on. Ah, attendez, on a le Sulfura comme ça. Oh, c'est une V, c'est un Melmetal. Melmetal V. Ok. Et donc on a le sulfure, on a les deux, deux versions, mais génial. Déjà on a une V, c'est pas dégueu, c est, c est, ça va, c'est raisonnable. A savoir que les boîtes, j'ai réussi à les avoir à 10 euros dans un magasin de type euh, grande surface. Donc j'ai pris 3 boîtes pour 30 balles, c'est raisonnable. Alors, 1, 2, 3, 4, allez, let's go L'énergie psy, le reptincelle, ok le super bonbon, alors ça je sais que dans Pokémon c'est bien de base dans les jeux, mais est-ce que ça va être bien en jeu de cartes Très bonne question. Un Migalos, un Meltan, un castorno. Alors, je comprends pas parce que devant il y a le bonhomme qui peint. C'est chelou. Un Magicarp. Un cap humain. Un salamèche. Un pois chijon et un Pikachu en... avec la casquette bleue. Ok, sympa, sympa, sympa, sympa. Mais écoutez, euh, franchement, pour l'instant, la box évolue nous a plus porté chance du coup que, que la box ronflex, alors que j'aime Ronflex. Comme quoi, même lui peut me décevoir. Sniff. Allez, pour terminer les deux derniers boosters. On va espérer être châteux, être chanceux. Et sans plus tarder, nous ouvrons ces boosters. Bon, déjà, on voit qu'il y a un cap humain dedans. Alors, on fera genre, on est surpris. On genre... Oh, un cap humain! Puis euh, voilà. Vous savez, comme les, comme les youtubeurs élites qui font des ouvertures qui sont toujours en train de s'extaser. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus grande que les autres. Euh, alors, une énergie. Un moduleur. Un reptincelle. Un yinfect. Euh... Ah, c'est ok, c'est l'évolution d'Ambridex. Ok. Un cap humain. Oh là là, un cap humain! Un Meltan, on a vraiment eu les Meltan partout. Un Carapuce, pareil, des Carapuce, on a eu plein. Un Colombo, par l'inspecteur. Un castorno encore, qu'on a déjà eu. Un Elector, et, der et derrière, noix de coco d'Alola, V. C'est pas dégueu, deuxième V. Euh... Un petit V Max aurait été bien, mais on va pas... Euh... Tortier du cul pour chier de travers. Allez, c'est parti pour le dernier booster. On va espérer choper du lourd. Et là, pareil, j'en ai une qui est un peu plus longue. J'ai l'impression est ce que ça veut dire que je vais être chanceux. On va le savoir tout de suite. C'est les rocs. Le Vénard, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup. Herbizarre. Natu, Pas la YouTubeuse. Capidextre. Ramolos, qui pêche avec sa queue. Castorno à nouveau. On... On Ralenti. Un autre Pikachu. C'est le dernier booster-là. Un Colombo, euh, un alternative chelou, là. Et... et, et. Ah non. Ce sera un Pikachu avec la casquette qu'on a déjà eu. Donc, on va récapituler. On a eu 2 V, notre Coco et Metal Man. On a eu deux Sulfura en ultra ou secret, je sais plus c'est quoi. Franchement, c'est pas dégueu, mais la diversité n'est pas présente. On va être honnête. On va être honnête, la diversité là c'est pas ouf. Mais je suis quand même assez content de ce que j'ai eu. Et bon, hein, je vais, bon je vais je couper la vidéo. Si jamais j'ai un je reviens, sinon bah c'est que c'est tristesse. Et du coup bah, je vous dis quand même au revoir et à bientôt. Salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu. Bye